Veuillez le manifester. Qui sont pour Qui sont contre Qui s'abstiennent Cette matière est inscrite au calendrier des travaux et ajoutée à l'ordre du jour numéro 14. Ainsi, nos travaux de ce jour vont porter sur deux points suivants, disons trois points. La poursuite de débats général sur le projet de loi de finances rectificatives de l'exercice 2021 et sur le projet de loi portant réédition des comptes de l'exercice 2020. De Examen et adoption du projet de loi autorisant la ratification de la, par la République démocratique du Congo du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées en Afrique. Il y a la loi portant sur la taxe de promotion de l'industrie TPI. Celui-ci sera envoyé directement à la Commission des infrastructures et aménagement du territoire, étant donné que l'écofine a beaucoup de matière. À présent, nous allons aborder le point relatif à la poursuite du débat général sur le projet de loi de finances rectificatives. Et celui portant réédition de compte de l'exercice 2020. Monsieur le Président, bon, c'est qui Monsieur Matata. Oui J'interviens par mon souhait sémantiel, Monsieur Honorable Président. Je vous accorde votre nom. Merci. Honorable Président, un cher collègue sénateur, après la plénière, le mardi, j'ai été reçu par l'honorable président du Sénat pour m'entérir de la suite réservée à la requête relative au rétablissement de mes immunités parlementaires et de la liberté des mouvements tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, dont je suis privé depuis près de sept mois. Cette entrevue avec l'honorable président fait suite à la demande que j'ai formulée à la plénière du Sénat dès lundi 6 décembre 2021. Alors que l'honorable Président avait affirmé devant vous au cours de cette séance qu'il recevait, s'il recevait les documents en la cour, il va me retourner immédiatement mes unités. Mais c'est avec grande surprise que j'ai reçu une réponse totalement redoutante. En effet, L'honorable président a, au cours de notre entretien, soutenu qu'il ne peut signer un quelconque document de rétablissement des immunités dans la mesure où l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle ne concerne que les cas d'Oukangaloso et que les cas pour lesquels les immunités avaient été levées par le bureau du Sénat en date du 5 juillet 2021 en espèce les dossiers bien réalisés étaient en cours d'instruction encore à l'Office du procureur général près la Cour constitutionnelle. Je voudrais, honorable président, chers collègues sénateurs, rappeler pour mémoire quelques faits importants pour une meilleure compréhension de cette situation qui n'a trop qu durer. Dans les cadres du dossier, boucan d'Allonzo, le Sénat a reçu successivement en près de trois semaines trois réquisitoires à l'encontre d'un individu. Par ces réquisitoires, en effet, le procureur général sollicitait la levée de immunités pour une poursuite judiciaire. Pour mémoire, ce dossier a fait l'objet d'une commission spéciale qui a abouti à l'objection de la plénière du Sénat contre la levée de mes immunités. Juste après, j'ai sollicité l'autorisation des sorties, mais ceci m'a été refusé parce que la lettre que j'ai reçue n'a pas eu de réponse, et le président ne me prenait même pas au téléphone pendant près de dix jours. Curieusement, le 24 juin 2021, je vais recevoir un quatrième réquisitoire. Pour dire, j'ai détourné près de 140 millions de dollars en rapport avec les dossiers de biens aériennes. L'honorable président, qui m'a notifié personnellement ces réquisitoires avec plaisir et sourire, a finalement demandé que je comparaisse au bureau du Sénat parce que la plénière ne pouvait plus siéger. Par ma lettre du 29 juin, c'est-à-dire le lendemain, j'ai demandé au président du Sénat, à l'honorable président du Sénat, une semaine pour pouvoir chercher les documents, parce qu'il s'agissait, honorable sénateur, chers collègue, des dossiers que j'ai signés il y a plus de 10 ans. Il que je me suis retrouvé une semaine après pour répondre aux questions du d'avoir donné des instructions, d'avoir signé des protocoles d'accord, dont je n'avais ni copie ni document. Le président du Sénat me dira dans son bureau, en présence de mon avocat, que Monsieur le Sénateur, vous avez totalement raison, il vous faut des documents pour que vous puissiez vous défendre. Mais, dans tous les cas, il faudra que vous expliquiez cela à l'ensemble du bureau parce que, eh, lors du refus euh, euh, d'élever vos immunités, euh, j'ai été attaqué par euh, les gens de certains partis politiques qui ont dit que je vous ai soutenu. J'ai été devant le bureau du sénat qui se trouve devant vous et j'ai refusé de répondre question de fonds, Mon avocat présent, je n'ai répondu à aucune question de fond. Tout ce que j'ai dit, c'est que je n'avais pas les documents à pouvoir utiliser pour me défendre, parce qu'il s'agit d'une étape juridictionnelle importante qui permet à un sénateur qui est accusé de se défendre pour permettre au Sénat de pouvoir apprécier si cette demande est Justifié. Je suis parti, donc en réalité, je n'ai pas été entendu par le bureau du Sénat. Contre toute attente, vers 18h du même jour, j'apprendrai par les réseaux sociaux que j'ai été entendu, que mes immunités ont été levées et que je devais finalement me présenter au parquet près de la cour constitutionnelle pour pouvoir être entendu. Aujourd'hui, je comprends pourquoi non seulement l'autorisation des poursuites a été faite sans que je sois entendu, conformément au règlement intérieur du Sénat, mais que mes humilités, qui n'ont pas été sollicitées par le parquet, ont été lévées. En effet, Chers collègues sénateurs, les dossiers bien réalisés n'étaient qu'en réalité une passerelle de contournement de la plénière du Sénat pour revenir sur les dossiers bouc en annonce La copie de la lettre en dur qui m'était réservée est arrivée bien après dans la soirée alors que j'étais informé par les réseaux sociaux. Chers collègues sénateurs, voilà la façon dont on peut traiter un sénateur en fonction. Sur base de la décision du bureau du Sénat, j'ai tout de même comparé devant les inspecteurs judiciaires les 12 et les 13 juillet 2021. Pendant les deux jours d'audition, tenez bien, chers collègues sénateurs, compte toute attente, mon interrogatoire s'est uniquement focalisé sur ma qualité de ministre des Finances, et jamais en cette qualité d'ancien Premier ministre pour laquelle j'ai été amené à la Cour constitutionnelle. Plus grave encore, curieusement, les inspecteurs judiciaires n'ont apporté à aucune réponse à ma question de savoir. Mes chers amis, les inspecteurs judiciaires, nous venons de terminer l'audition. Pourquoi aucune question ne m'a été posée sur les actes posés comme... Premier ministre en rapport avec le dossier, en instruction. Parce que je suis ici devant vous pour les actes que j'ai posés comme ancien Premier ministre. Mais toutes les questions que vous me posez, aucune ne concerne l'acte que j'ai posé comme Premier ministre. Ils me diront, monsieur l'honorable sénateur, ça, ça ne nous concerne pas. En réalité, honorable sénateur, et c'est dramatique, il n'y avait pas d'acte que j'ai posé comme... Ancien Premier ministre. C'était uniquement pour lever mes unités en complicité avec le bureau du Sénat pour contourner la décision de la plénière. Quoique n'ayant trouvé aucun grief, ni indice de culpabilité à ma charge, au terme de l'interrogatoire musclé le procureur général, sous la pression politique, m'a-t-il dit, a décidé de me placer sous résidence surveillée en date du 13 juillet, mesure levée aussitôt, au lendemain le 14 juillet, sans que l'instruction du dit dossier n'ait été poursuivie à mon égard jusqu'à aujourd'hui. ça fait près de cinq mois que je n'ai été interrogé sur ce dossier des biens aliens. Comment peut-on poursuivre l'instruction lorsque un PV en bonne et due forme a été contre-signé par moi, qui suis devant vous, un, procureur, un avocat général, magistrat instructeur, pour dire que toutes les preuves qui étaient cherchées par le parquet général, pour dire que vous avez détourné les fonds, toutes les preuves sont là et vous n'avez détourné aucun dollar. Le PV a été signé, il est archivé, au parquet général, pour la cour constitutionnelle. Le procureur général avait déclaré que les dossiers était vide et qu'ils devait être classé sans suite. Je parle sous le contrôle des juristes qui sont dans la salle, qui savent ce que c'est, ça veut dire lorsqu'un dossier est vide et qu'il doit être classé sans suite. Et il l'a fait devant mon avocat. Plus est Le procureur général m'a présenté les excuses et il a demandé pardon pour m'avoir traîné en justice sans fondement. J'ai dit au procureur général de la plus haute cour qui puisse exister dans ce pays, honorable sénateur, qu'il est anormal et inconcevable que vous, procureur général près de la haute cour, vous puissiez affirmer. Dans une lettre adressée au Sénat, qui a été lue, vous le savez ici, en direct à la télévision, que j'ai détourné 140 millions de dollars américains sans qu'aucune preuve ne soit fournie et qu'aujourd'hui, dans votre bureau, entre quatre nuits, vous puissiez me présenter des excuses et demander pardon. J'ai demandé au procureur qu'il vienne le faire ici, dans cette salle, où le requisitoire a été lu, où il affirmait. J'ai même dit au procureur général, vous avez dit il s'avère que vous avez détourné 140 millions de dollars. Il doit venir ici, dans cette salle, pour dire qu'il a présenté les excuses, et qu'il a demandé pardon, parce qu'on aura le sénateur. Il s'agit quand même de l'honneur d'un sénateur de vos collègues, qui a été traîné dans la boue. On ne peut pas incriminer quelqu'un qui l'a détourné 140 millions de dollars américains et ceci est diffusé et que deux semaines après on dit vous n'avez rien fait. J'espère quand vous l'inviterez, il viendra parce que selon mes informations c'est un pasteur d'une église et donc c'est avec plaisir qu'il viendra les déclarer ici devant vous. Comme cela s'est fait d'usage, le procureur général lui-même a demandé à mon avocat pour qu'une lettre, une demande lui soit faite afin qu'il puisse clôturer les dossiers définitivement. Malheureusement, il n'a jamais clôturé ces dossiers. Il a laissé ouvert et, comme vous pouvez vous l'imaginer, c'était pour retourner sur le dossier Bukangalos. Il m'a appelé plusieurs fois pour que je puisse comparaître sur le dossier Bukanganose. C'est que j'ai refusé. Pourquoi j'ai refusé Nul ne peut accepter d'appliquer une décision illégale. C'est constitutionnel. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et conformément à la Constitution, la plénière du Sénat, ici présente, a refusé que je sois interrogé par le parquet Haute Cour. Mais il va continuer à le faire. Et comme vous le savez, j'ai subi des menaces, j'ai subi d'intimidation jusqu'à casser la porte de ma chambre et à violer l'intimité de ma famille. Mais ceci n'est pas grave. S'obstinant à tout prix, le procureur général a traduit le dossier à la cour pour que je sois jugé. Beaucoup de spécialistes m'ont dit de ne pas aller, parce que c'est anticonstitutionnel. J'ai dit, je vais y aller pour montrer qu'on peut persécuter quelqu'un, mais il peut démontrer aussi qu'il est juste. L'arrêt a été rendu, c'est l'arrêt RP 001 du 15 novembre 2021, par lequel la Cour constitutionnelle déclare son incompétence à juger un ancien Premier ministre. Honorable Sénateur, dans cette salle, il y a des éminents juristes, il y a des professionnels de droit, il y a des anciens magistrats, il y a des avocats. Je voudrais pour votre économie vous lire quelques paragraphes de la haute cour qui puisse exister dans ce pays. La Haute-Cour, je cite, précise que l'exigence de la légalité concerne aussi la procédure. Ce qui vient à dire que ce principe exige que la procédure pénale appliquée contre un justiciable devant les juridictions doit être celle prévue par les textes constitutionnels et législatifs en vigueur. Ça se trouve dans l'arrêt. De même, il n'y a pas de juge ou de juridiction sans loi. Ce qui veut dire qu'une personne ne peut être poursuivie que devant une juridiction préalablement connue dans un texte de loi. Il s'agit d'un principe constitutionnellement garanti par l'article 17, alinéa 2 de la Constitution. En espèce, la Cour constate qu'il ressort des éléments du dossier que M. Matata Pognon a été Premier ministre de 2012 à 2016 et qu'à ce titre, il n'exerce plus les dites fonctions. Il est le Premier ministre honoraire. La Cour relève que la compétence juridictionnelle étant d'attribution, j'insiste, étant d'attribution, le convenu M. Matata, qui a cessé d'être Premier ministre en fonction, au moment où les poursuites contre lui sont engagées, doit être poursuivi par son juge naturel. De sorte que, autrement, il serait sous-rait de son juge, prévu par la Constitution et les lois, en violation de l'article 19, alinéa 1 de la Constitution. De ce fait, la Cour constitutionnelle va peine que l'interprétation du droit pénal est marquée par les caractères stricts de l'interprétation et est basée sur le principe de la légalité des délits et des peines. Enfin, la Cour dit ceci, la procédure pénale est caractérisée par le principe selon lequel la loi est prévisible et accessible. Une décision judiciaire condamnait un prevenu aucun de ce principe peut être considéré comme irrégulier. Voilà, honorable sénateur, chers collègues, ce que dit inexpresso l'arrêt de la Cour. En se déclarant incompétente, la Cour a déclaré le parquet pour la Cour constitutionnelle également incompétent en tant que branche qui est rattachée et qui ne peut pas par miracle devenir compétent. De ce fait, tous les actes qui sont posés ou qui ont été posés par le parquet pour la Cour constitutionnelle sont anticonstitutionnels au regard des dispositions des articles 17 et 19 de la Constitution. Quel dit l'article 17, chers collègues sénateurs Je voudrais vous le rappeler. Il est bref, et de ce paramètre. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Or, comme vous le savez, le procureur général près de la Cour, M. Jean-Paul Mukolo, n'est pas autorisé à poursuivre un ancien Premier ministre. L'article 19 de la Constitution. Une partie de cet article dit ceci. « ne peut être soustrait ni distrait contre son gré des juges que la loi lui assigne. » Or, vous le savez, la Cour constitutionnelle n'est pas le juge naturel d'un premier ministre honoraire. Donc, tout acte qui a été posé par le procureur général Mukolo mais concernant et nul et de nul effet, dit-il la Cour constitutionnelle. Il y a alors lieu de s'interroger, honorable sénateur, pourquoi, pourquoi le Sénat devrait continuer à attendre des actes posés à mon endroit par un procureur général incompétent, alors que tous les actes posés par lui sont anticonstitutionnels et donc nuls un acte qui a été posé par le procureur général Mukolo, mais concernant et nulle..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 même en ce qui concerne les dossiers sur les biens aérianisés, comment le procureur général, dont la Cour venait de démontrer clairement son incompétence, pourrait-il continuer à gêner un dossier qu'il a lui-même déclaré vide et prendre en otage une personne, un sénateur, en lui privant les droits de circuler librement Alors qu'il y a un PV, Dûment signé, comme je l'ai dit, par moi et un des avocats généraux, M. Bonanet, indiquant que toutes les preuves de paiement recherchées par le parquet général ont été retrouvées. Moi qui vous parle, l'avocat général Bonané m'a même remis ces documents pour dire Monsieur le Premier ministre honoraire, excusez-nous, voilà le document qu'on cherchait, il est là et donc toutes les erreurs que nous avons connues, vous nous excusez. Selon les informations à ma possession, honorable sénateur, chers collègues, il s'agit d'une stratégie savamment préparée par le président du Sénat, le procureur, le procureur général près de la Cour constitutionnelle et l'inspecteur général des finances pour garder mes humilités levées et permettre les poursuites judiciaires à mon encontre. C'est cela l'état de droit. Je suis déjà prévenu, chers collègues sénateurs, des dossiers de tout ordre qui se préparent avec l'appui de l'inspection générale des finances et de l'inspection judiciaire qui attendent la fermeture de la session parlementaire actuelle pour que des poursuites judiciaires de toute nature soient enclenchées contre moi, Comme si j'étais le seul poursuivable dans ce pays. Voilà pourquoi on ne veut pas me laisser sortir du pays en disant que s'il part on ne sait pas s'il rentrera encore. Alors que j'étais à l'extérieur Lorsque ces poursuites ont été engagées. Il est anormal, honorable, chers collègues sénateurs, que le bureau du de Sénat devienne un instrument en complicité avec la justice qui a pour mission de déstabiliser les sénateurs, salir leur réputation et faciliter les poursuites judiciaires et leur emprisonnement sans infraction. En conclusion, je voudrais conclure. Pour clore ce dossier, je ne peux m'empêcher de m'interroger, chers collègues sénateurs, sur les réelles motivations qui guident le bureau du Sénat, particulièrement son, son président, dans une sorte de complicité avec le parquet général, près la Cour constitutionnelle, à violer manifestement la Constitution, les lois et règlements du pays, en miroitant des faux dossiers, en profitant des vacances parlementaires pour faire passer un réquisitoire pour un traitement par le bureau, au mépris des droits fondamentaux, notamment ceux relatifs aux droits de la défense et aux juges naturels. Et je demande, chers collègues sénateurs à la plénière, de s'opposer à toute tentative du bureau du Sénat de s'arroger son pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de la plénière, pour concoter des poursuites judiciaires contre certains sénateurs ciblés pour des raisons politiques. Ce n'est pas ça la démocratie, ce n'est pas ça l'état de droit. Au vu de ce qui précède, je me dois de constater le manque criant de volonté et d'engagement de notre bureau à m'assurer la protection. Sinon, comment peut-on comprendre, et les gens s'interrogent d'ailleurs, l'absence de réaction du président du Sénat à toutes les correspondances lui adressées, tant sur la question judiciaire, que celle de ma santé physique, comme vous la savez, a été entamée par un empoisonnement. juste par miracle après mes auditions auprès du parquet général près de la Cour constitutionnelle. Dans la mesure où je ne sens plus en sécurité tant physique que parlementaire, qu'il plaise au comité des sages de notre chambre de se saisir de ces cas parce que le président du Sénat et juge est parti. Si l'on y veille, chers collègues sénateurs, ces cas risquent de s'ériger en une sorte de malheureuse jurisprudence pour la Chambre haute. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est M. Matata qui subit les injustices, les tracasseries, les humiliations du bureau et de la justice. Demain, ce sera vous, chers collègues sénateurs. Voilà pourquoi certains sénateurs partis à l'extérieur du pays ne savent plus rentrer dans leur propre pays au risque d'être traités comme Matata devenu prisonnier politique depuis sept mois j'ai finis par réclamer honorable président, chers collègues sénateurs, les rétablissements automatiques de mes humilités et de mes libertés de mouvement qui ne sont pas un don du sénat qui ne sont pas un don du gouvernement, mais qui sont plutôt un droit constitutionnel m'accordé par la population qui m'a élu, d'abord comme député, mais ensuite comme sénateur. Il est inacceptable que les droits du peuple soient foulés au pied par le président du Sénat et le procureur pour la Cour constitutionnelle. Je veux, je dis bien, je veux que cela soit fait aujourd'hui dans cette salle parce que c'est cela la volonté du constituant et donc du peuple congolais tel que exprimé par la constitution je dis honorable président, chers collègues, je vous remercie Merci beaucoup collègue Matata pour euh, votre motion d'information je voudrais d'abord euh, dire à tous les collègues ici présent, que je suis tranquille, j'ai ma conscience tranquille, je n'ai de problème avec personne. Et je ne répondrai pas à toutes les imputations dommageables de notre collègue qui traite et moi et notre bureau de complices. De monteurs de faux dossiers avec la justice, de tous les péchés qu'on peut imaginer. J'ai compris son angle d'attaque après avoir attaqué le chef de l'État, après avoir attaqué la justice, après avoir attaqué même ceux qui sont dans son dossier, lorsqu'il disait que pourquoi on ne le poursuit pas alors qu'il se déplace. Maintenant, la méthode, c'est de s'attaquer au président du Sénat et au bureau du Sénat. Mon nom, c'est modeste. Vous pouvez insulter du matin au soir. Moi, je ne vous insulterai pas. Et je n'en ferai pas un problème. Mais il ne faut pas me prêter des intentions que je n'ai pas. Dieu me voit. Vous êtes responsable de vos actes et il faut en répondre. Il ne faut pas chercher des boucs émissaires. Vous dites que je vous ai remis le réquisitoire avec plaisir et sourire, même si on était cynique, chers collègues. Lorsqu'un collègue est atteint par une situation malheureuse, comment on va sourire et avoir du plaisir à, à lui notifier la, le document Comment on peut se l'imaginer Le collègue, ce n'est pas la première fois qu'il accuse le bureau, on en justice jusqu'au Conseil d'État. Et au Conseil d'État, on lui a démontré que nous avons agi conformément à la Constitution, conformément aux lois du pays et conformément à notre règlement intérieur. Tout à l'heure, c'est par respect que je n'ai pas voulu l'interrompre. Mais vous avez remarqué, chers collègues, ce n'était pas du tout que ce n'était pas une motion d'information. Parce qu'une motion d'information doit être un complément essentiel à l'orientation des débats sur si le sujet en discussion, soit une information d'ordre général. Le Sénat n'est pas une juridiction, parce que nous vous avons suivi, vous avez mobilisé les médias, vous avez mobilisé le secrétaire général des Nations Unies, vous avez mobilisé tout le monde en disant que le Sénat vous a lavé. Le Sénat n'est pas une juridiction. Si vous voulez vous défendre, allez vous défendre auprès de la justice parce que vous dites vous avez toutes les preuves et que euh, on vous a dit que en tout cas il n'y a plus rien à vous reprocher mais quand vous, on vous a dit ça nous on n'était pas là ici et la fois passée c'est dans un français clair limpide et simple que j'ai dit qu'il y a deux affaires L'affaire Bukangaloso, pour laquelle vous êtes allé à la cour. Nous, ça ne nous préoccupe pas, parce qu'on avait déjà tranché sur ce dossier. Mais le 28 juin, par réquisitoire 16-17 du procureur général, il nous a saisi pour un tout nouveau dossier des biens aérianisés, où on vous a accusé de justifier le montant de 110 millions 907 681 dollars américains et 27 millions 894 707 euros voilà le dossier pour lequel vos immunités ont été levées et donc par parallélisme de forme dès lors que le dossier est au niveau de la justice ce que je vous ai dit ici et devant les collègues c'est de dire, dès que vous nous apportez le document de non-lieu dans ce dossier ici des liens réalisés pas dans Bukangalonzo, dans ce dossier, automatiquement, vous récupérez vos immunités. Est-ce que c'est si compliqué Est-ce qu'il faut être juriste pour que nous puissions comprendre cela Amenez-nous, puisque le, le procureur, là, là, je vous a dit non, en tout cas, il n'y a rien, nous avons retrouvé les preuves mais qu'il le fasse par écrit, qu'il vous délivre un document. Voilà, chers collègues, je pense que toute patience a des limites. Nous avons été tous les jours perturbés par ce dossier. Nous n'avons rien contre notre collègue. Nous l'avions dit que nous étions, nous, nous avions de la compassion pour lui, parce qu'on ne peut pas souhaiter qu'un collègue ait un malheur latin. Mais le dossier est au niveau de la justice. Nous ne sommes pas concernés. Si la Cour constitutionnelle, et c'est par là que je vais terminer, elle-même a interprété autrement l'article 164, je parle sous le contrôle des juristes qui sont nombreux dans cette salle. Article 164, prenez votre constitution. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initiés ou pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger les coauteurs et complices. Pourquoi j'ai élevé la voix lorsqu'on est arrivé à où à l'occasion de l'exercice des fonctions Moi, j'ai participé à la rédaction de cette constitution en tant que parlementaire. Pourquoi nous avions ajouté où à l'exercice de leurs fonctions C'est-à-dire que la personne peut ne peut pas, ne pas être en fonction aujourd'hui, mais être poursuivie pour le fait qu'elle avait commis lorsqu'elle était en fonction donc, ici, c'est clair, vous pouvez être sénateur, vous n'êtes plus Premier ministre, mais les faits que vous avez posés lorsque vous étiez Premier ministre sont justiciables. Bon, maintenant, ce que la Cour a fait, ça, ça ne nous engage pas. Mais moi, je vous donne le texte, sinon, on aurait pu dire tout simplement, je vous suis suivi pour les infractions des droits qu'on commises qu dans l'exercice de ses fonctions. Point. Et pourquoi on a ajouté à l'occasion ou à l'exercice Donc, je pense, chers collègues, cherchez à vous défendre. Parce que vous dites vous êtes innocent. On n'est jamais allé au fond de votre dossier. Jusque-là, on est dans les procédures. Si vous voulez être lavé, allez au fond du dossier, vous prouvez votre innocence, et comme ça, vous nous laissez tranquille. Qu'est-ce qu'on a à gagner dans un dossier Qu'on vous condamne ou pas Qu'on vous. Qu'on vous accorde la liberté ou pas. Mais qu'est-ce que nous, on a à gagner Vous dites que c'est politique. Nous, moi, je, personnellement, je veux vous en vouloir pour quelle raison Politiquement, comment je peux vous en vouloir Vous connaissez ma situation, ma position Vous connaissez mon poids politique Je veux vous envier pour quelle raison, chers collègues Vous êtes seul. Mais moi, j'ai combien d'élus derrière moi Combien J'ai 70 députés provinciaux. J'ai 41 députés nationaux, j'ai des sénateurs, j'ai des gouverneurs, des présidents des assemblées. Je veux vous en vouloir pour quelles raisons Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Soyez vraiment rassurés, et je le dis en tant que chrétien, que ni moi, ni les membres du bureau, nous ne vous en voulons pas. Voilà pourquoi je vous rappelle, chers collègues, que votre démarche ne doit pas viser à perturber nos travaux. Donc, au jour d'aujourd'hui, je préfère que vous nous ameniez votre document de non-lieu et on en termine. Merci beaucoup. Merci. Nous continuons la séance. S'il vous plaît, honorable président. Non. S'il vous plaît, on aura le président. Nous ne sommes pas dans une dictature ici. Hein? Vous l'avez bien dit, on est dans une dictature. On aura le président. Vous le êtes le président le des plan. chambres et il faut quand même accepter que le débat se passe. Ce n'est pas vous n'êtes pas <rire> le Sénat. Je, je sais tout ce fait. que vous avez préparé, je le sais. Non, non, non, c'est peut-être vous qui avez préparé, parce que vous ne pouvez pas <rire> monopoliser. Hein? La Cour constitutionnelle a donné son arrêt. Vous n'avez pas la parole, le collègue, coupez le micro. Vous, vous n'avez pas, pas la possible. parole. Ce n'est pas possible. À impossible. présent nous abordons le point relatif à la poursuite du débat général sur le projet de loi des finances rectificative et celui portant reddition des comptes de l'exercice 2020. Chers collègues sénateurs, je rappelle qu'au cours de la séance d'avant-hier, nous avions suspendu nos travaux pour permettre aux membres du gouvernement de préparer les réponses à donner aux préoccupations exprimées par les sénateurs. Nous souhaitons la bienvenue dans cette salle de Monsieur le ministre des Finances, de Madame la ministre chargée des relations avec le Parlement, de Monsieur le vice-ministre obligé qui représente le ministre d'État obligé qui est souffrant. À présent, j'accorde la parole au ministre des Finances. Je suis un souhaite bienvenue à notre collègue. Notre qui est rentré de le Je ne l'avais pas encore vu. Il est là. Notre collègue Bienvenue, cher collègue. Bien Dieu soit loué. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour intervenir et répondre à toutes les préoccupations qui concernent et votre ministère et le ministère des budgets. Vous avez la parole. Honorable président, honorable sénateur, j'ai l'honneur d'être reçu par vous ce jour, après le rendez-vous manqué d'il y a deux jours. Et permettez-moi, en introduction, de vous assurer que mon absence il y a deux jours, ainsi que l'absence du ministre d'État, ministre du Budget, n'était absolument pas due à ce qui a pu être dit ou pensé, mais tout simplement, en ce qui le concerne, il était empêché par la maladie, il l'est encore. Et en ce qui me concerne, alors que le rendez-vous était fixé préalablement pour 10 heures, il a été reporté à 14 heures, et Au même moment, j'assistais à une séance solennelle de signature d'un accord portant sur 500 millions d'euros en présence du chef de l'État, et j'étais le signataire pour la partie congolaise. C'est tout simplement cela qui m'a pas permis de venir, mais j'avais pris soin d'appeler l'honorable président et de l'informer de cette indisponibilité que je regrettais, en m'assurant d'obtenir auprès de lui la voix.